Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 84 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dead Island. Dead Island qui est un survival horror, hein, vous allez le voir, donc comme son nom l'indique en même temps l'île euh, de la mort, voilà. Euh, donc ça va pas à chercher bien loin. Donc je vais vous laisser la cinématique de début. Bangs, I go bump in the night. What the Jesus? Me. Drunken heads, broken legs, body parts on the concrete Cut them up, butcher-style gators in the swamp Red light, leave them dead, running like a track meet Scared of nobody, what You, you know, know who about I am, give any, oh, any idea who you're fuckin' talkin' to you. Or maybe you saw me in the play, head I head play. Cause I played for the, the fuckin' goddamn, goddamn a champions well, Cookin' meat, cannibal, tryin' to eat uh, I got a zombie on me, and you can't harm me hey, Yeah, who do your voodoo, bitch? Drink blood like a vampire without warning You boo-do bitch, stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to pop a shongo on bearing some Handful of fingertips, toss them up like a vetty. Stay full of corpse bitches. I'm a pimp of the dead. Come fuck with a Another zombie and put a stick in your head. God you want ghouls like a fucking fish. Maybe everybody dies and see your ass rip some through Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up. Say B got the thing that go bump in the night. Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Excuse me, lady. Are you okay? Uh, can you hear me? What are you doing, sir? This is the head woman's, head woman's restroom. I Excuse me, sir. I are, you are, arms you okay? are you okay with the arms over my, my bare hand. Donc voilà pour la cinématique. Donc on a vu qu'il s'était passé quelque chose de grave. <rire> en gros, euh, tout le monde. Il euh, y, y a eu une attaque. Et donc nous on est retourné dans notre chambre. Pour puancer parce qu'on avait avalé des comprimés. Enfin. On avait des trop bu puis on a pris des comprimés. Ça nous a pas aidé. Donc là voilà, je choisis le personnage. Donc ça commence. Hein? Donc je viens de choisir le personnage. J'ai pris le mec parce qu'on euh, qu va pas s'embêter. Euh, on peut choisir la femme ou euh... Il y avait deux, deux autres mais euh, c'est comme, comme vous voulez, vous hein. faites comme vous voulez. Euh, L'histoire sera la même, hein, il me semble. Les récompenses des quêtes, peut-être. Une... Quoique, peut-être que ce serait pas la même histoire, vu que là, on a vu le mec. Ça reprendrait peut-être pas à partir du même endroit, je ne sais pas. Donc, pour la. Le... Nous, on va, on va quand même jouer avec le mec. Hein. Voilà, il se réveille tout doucement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Il ne sait pas trop. On appelle ça la gueule de bois. Ça y est, on a le contrôle. Nouvelle quête, ouverture chaotique. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de moi Où c'est que je dois aller La porte, là, il y a un logo. J'appuie sur F. Donc, on sort. La lumière clignote un peu. Tiens, on peut ouvrir les sacs. D'accord, on gagne de l'argent dans celui-là. Du déodorant. Mmh, ouais. Au cas où on s'en mauvais, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du déo Peut-être un lance-flamme avec du déo, peut-être. Ouvrir de l'argent. Je suis en train de me faire tous les sacs <rire> tous les sacs des gens. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Parce que là, donc il y avait... donc J'ai allumé ma lampe, ma lampe poche avec tes, un torche. Un torche, tout simplement. Il y a du pognon. Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que là, vous voyez, en bas à droite, donc on a un petit chemin qui nous dit qu'il faut que j'aille ici. Donc, je vais aller là. Donc là, on force la porte. Alors, haut, on, on va de haut vers, vers le bas avec la souris. Hop là On défonce la porte. Qu'est-ce qu'il y a il y a tout un tas de trucs ici Hop, tiens il y a une porte ici On va rentrer dedans Une porte qu'on aurait peut-être pas vue dans le noir Donc il n'y a rien dedans, c'est super, ça sert à rien Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire On va vers là-bas On va aller voir l'ascenseur L'ascenseur Il est fermé Appuyez sur match pour sprinter Pourquoi Je sais pas Voilà donc bon, bah, on va appuyer sur match pour aller plus vite quelqu'un vient de se balancer euh, du toit apparemment, ou enfin oui, il a peut-être pas eu le choix <rire> alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant il y a encore des sacs à ouvrir, il y a des sacs partout il y a pas mal d'objets avec lesquels on peut interagir c'est plutôt, plutôt sympa bon, il n'y a pas que les sacs, hein. il y a aussi les valises euh, par terre, il y a les... Hein. Ah, ça revient à des sacs alors, tu y... alors, ouvrir la trappe maintenir F hop là donc je rentre dans l'ascenseur qu'est-ce qu'il y a dans l'ascenseur Shakes, fever, chills, Good, I'll introduce myself later. Right now, we've got to kick the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're going to have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you, now. Donc, première chose à faire, c'est se trouver une arme. On vient d'entendre qu'un mec qui nous a parlé par la caméra, là, dans l'ascenseur. Euh, donc on va suivre le chemin Tout, tout bête, hein, tout bêtement On va suivre les, les petits tracés blancs tu me dit d'aller là, donc je vais là Ah merde, il y a les infectés Merde, donc il me dit de courir Dans l'autre sens, faire demi-tour Et fuir les infectés Donc il faut que je me barre vite Avant de me faire déchirer On a été attaqué, on a vu des mecs essayer de nous sauver la peau. Donc maintenant, ça charge. Qu'est-ce qu'on va euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va où c'est qu'on va atterrir surtout Alors, n'oubliez pas vos classiques, visez la tête. Vos classiques. <rire> D'accord. Station balnéaire. Can you hear me Do you understand what I'm saying Not your head Not your bloody head I ain't asking you again Oh, thank God I'm a doctor, not a bloody executioner. Donc ça y est, on est réveillé, l'autre il a failli nous massacrer la tronche. Alors où c'est que je suis Il y a des mecs, ça doit être des survivants. Apparemment, qu'est-ce que je dois faire que je dois parler il à elle. Pourquoi personne ne m'aide On ne peut pas me laisser mourir dehors comme ça. Il vous a sauvé, vous devez lui venir en aide. Euh ouais. Qu'est-ce que je dois faire Je dois sortir. Il euh, ne veut pas que je sorte. Vous voulez pas d'aide, alors dégagez. Il me faut une arme. Il faut que je trouve une arme, d'accord. Alors on va essayer de récupérer... Tiens, ça, ça doit être une arme. Hop. Voilà. Donc maintenant j'ai le droit de me barrer. Attention, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est ça tout ça Donc ça c'est, ça a l'air d'être des gens infectés hein. Ah, je me suis fait attaquer. Ah mais d'accord, mais c'est donc tout ça c'est une cinématique. Hein. Je, je ne contrôle rien pour l'instant. Hein. Euh, ça y est, maintenant je contrôle. Donc maintenant je peux mettre des coups de baguette avec mon clic de souris. Voilà, on leur en met plein la tronche, ils ont un peu de la peine à crever, et en, fait, en même temps ils sont tous venus sur nous dès le début. Pour la mise en serre, pour la mise en bouche on va dire, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, crever, salopard, putain de zombies, ils ont toujours moyen de se relever. Alors, qu'est-ce qu'il me veut c'est bon, c'est terminé It's the last one? Okay, then. Thanks, mates. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You're were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello. Hello. Donc voilà, it. nous revenons notre pagay dans la main. Alors qu'est-ce qu'il faut faire un passeur pour la vie. Donc ça c'est les compétences, j'ai gagné un point de compétence. Euh, qu'est-ce que ça me donne Vitesse pr précise. Bourreau. Et ça c'est Boomerang. Ouais, bon, on va prendre un peu un peu au pif les, les compétences qu'on qu veut Donc ça peut être sympa C'est en même temps un petit jeu de, de stratégie à ce niveau là Parce que suivant comment vous voulez développer votre perso Vous mettez vos, vos points mais là on n'a plus rien Donc c'est reparti euh, Il faut lui parler ou il faut pas lui parler Je ne sais pas Il y a quelque chose un peu partout Est-ce que je peux ressortir Non les mecs ils sont en train de se peloter ah, sont... <rire> Tranquille hein tout le, monde, euh, tout le monde meurt Voilà lui il me parle Je suis le sauveteur Et apparemment Alors donc euh, ce que j'ai compris je suis immunisé Contre, euh, contre la maladie qu'ils ont les zombies En fait quand il attaquent quelqu'un bah, l'autre il devient zombie Mais moi on m'a attaqué et j'ai rien eu Voilà ah, il est en train de me dire Que c'était pas les chuchons encore. Alors il y a un type donc, euh, pour résumer, euh, si vous n'avez pas trop compris, il y a un type à la radio qui nous a aidé tout à l'heure dans le dans la, dans la comment il s'appelle dans la, dans la sincère, et on ne sait pas trop qui c'est, bah, apparemment ça serait quelqu'un qui nous veut qui nous du bien. Hormis tout ça, hormis tout ça, le graphisme du jeu sont réellement très joli, parce qu'il faut quand même que je parle du jeu, je ne veux pas parler de mon expérience non plus trop, alors ça c'est une quête. Euh, difficulté facile, récompense, alors j'ai euh, voilà, accepté, je pouvais refuser aussi la quête, une carte d'accès, donc on va parler du jeu après, hein. donc il faut une carte d'accès, il faut que j'aille la récupérer, voilà, bon, je ne peux pas mourir, enfin, je ne, je ne peux pas être uh, uh, j'arrive pas, je ne peux pas être infecté, mais je peux quand même crever, donc voilà, on va y aller, on va aller taper du zombie, elle a récupéré la carte, euh, la carte magnétique qu'il voulait là pour pour passer où je sais pas où. Je sais pas, je sais pas tout tout compris, j'ai pas tout tout suivi non plus, mais l'important c'est qu'on va aller taper du zombie et va, je vais vous montrer un peu le jeu. Donc là vous voyez donc je disais les graphismes sont très beaux et on remarque qu'on peut prendre beaucoup de choses. Donc voilà là le manche à balai dans le cadavre, euh, on peut fouiller euh, pas mal de trucs euh, comme les poubelles. Regardez la poubelle par terre. Mmh, voilà. J'ai récupéré une lame dedans. Il y a des boissons énergisantes qui vous redonnent de la vie. Enfin, de l'énergie, on va dire de la vie. Euh, un peu sur le chemin. Hop là, donc j'ai... Ah bah ben là, je viens de jeter... Hein. Je viens de jeter ma pagaie, j'ai essayé un peu les touches. Peut-être pas que je la jette, je vais en avoir besoin pour taper mes ennemis. Parce qu'à la main, ça le fait pas tellement. Alors, on monte, on monte, on monte. De toute façon, je suis le chemin, je suis le chemin de la mini-carte en bas à droite. Attention, ah, un zombie. Donc là il m'avait chopé mais je lui ai mis je lui ai mis une, une baigne. Donc là il est bien mort, hein. je pense qu'il est mort. Les poubelles, hop. Est-ce qu'on peut récupérer des trucs intéressants à l'intérieur? Lifeguard. Ah, ah. Oh bah je vais suivre le chemin, hein. comme je vous ai dit, je suis le chemin. On va pas s'embêter à faire de la. à faire de la découverte. On voit quand même que tout est tout est bien fait. Ah mais bah, j'ai bien casser ma pagaie. Ah bah c'est super. Je n'ai plus rien pour me battre. Absolument rien du tout. Est-ce que je peux... Je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a pas quelque chose là par terre? Non, il y, des... y a des zombies là-bas. Là, il là, y a rien. Fouiller. Ok. Bon, bah, on va aller récupérer le morceau de bois que j'ai croisé tout à l'heure. Parce que ma pagaie, je l'ai totalement pété. Au passage, on récupère, Ce qu'on peut récupérer. De l'argent, par exemple. Même si je sais pas, à... je sais pas à quoi sert encore exactement l'argent. Donc, ma pagaie était dans le cadavre que j'ai croisé au début, tout à l'heure il faut redescendre Il est là mon cadavre Le bâton Il est dessus Allez Hop Allez Voilà Un peu du mal Alors j'ai mon bâton On remonte Et on va pouvoir aller taper un peu mieux les, euh, les ennemis Donc coup, donc les armes s'usent les hein. Au fur et à mesure euh, Surtout les armes en bois Donc on verra qu'on a, on a d'autres styles d'armes plus, plus loin On verra si on en trouve euh, donc là c'est de l'arme en bois Alors La piscine Ça va, là il y a des zombies Donc les... il faut que je les démonte hein. <rire> Je pourrais pas passer ça de toute façon Hop là ils m'ont vu Donc lui il est crevé, elle Aussi, qui... ah là on m'a chopé Ah c'est chiant quand il vous chope Alors il se relève hein Toujours pas crevé. Allez crevez donc je viens de casser un peu mon bâton, vous voyez que. Vous voyez le bâton il s'est usé. Donc euh, je sais qu'il va pas tarder à me, à me faire faubon. Sauf que j'ai rien du tout pour me servir de bâton. Pour me servir d'âme plutôt. Cocktail Molotov. Euh, Est-ce que je peux le prendre Ouais. Est-ce que je peux l'utiliser Ouais. Ouais, je viens de faire cramer un zombie. Ouais. Allez crève zombie de merde. Et voilà. J'ai toujours mon bâton qui se casse de plus en plus d'ailleurs Le zombie qui a du pognon euh, Vous remarquerez qu'un mec qui crame On peut quand même récupérer des billets dessus Bon Moi je dis ça, je dis rien euh, L'eau de la piscine elle est un peu bizarre Est-ce que il faut aller là-haut Non, moi je vais Apparemment non, il faut que je, je suive mon petit chemin Donc là il y a un zombie Bizarrement qui se lève quand vous passez hein Il ne peut pas, il peut pas se, se lever avant être Ou être mort complètement, non non, il se lève quand vous passez vous allez voir, ce sera pas le seul. Regardez, deux autres zombies. L'autre qui se relevé quand on arrive. Ah, j'ai plus rien du tout. Je n'ai plus d'armes. Je suis obligé de me battre avec mes mains. Tout en récupérant un peu d'argent. Non, on crève. Vous voyez qu'on gagne de l'expérience aussi. Donc il y a une histoire de niveau. Bah, comme, comme on a vu tout à l'heure, hein, on a gagné un point de compétence. Donc à chaque niveau, on pourra en gagner. Et augmenter nos, nos capacités euh, comme on le souhaite. Dans la. Dans l L'orientation qu'on le veut. Hop. Un peu d'argent. Toujours de l'argent. Et il n'y a, les... a jamais d'items dans les... dans les sacs apparemment. Donc là ils me disent de monter. Bon je veux monter. Hop hop hop. Alors encore des valises. On sait jamais je les regarde. Boisson énergisante. Hop. On boit un coup. La valise. Il n'y a rien dedans. Super. Tout ça pour pas grand chose. Donc on suit bien le bon chemin Oula la piscine elle est... Euh... Enfin est... elle est vide Ou alors c'est la bâche Pourquoi ça, ça fait une forme bizarre comme ça Ah tiens, pied de biche Voilà, ça c'est une meilleure arme, ça c'est le genre d'arme qui va pas trop se casser ça alors si vous arrivez à casser un pied de biche Tuyau rouillé Mais il fait moins d'attaque que le pied de biche vous avez vu il y a des... Ils ont des caractéristiques Donc, Le pied de biche fait 31 le... Et, le... Et le tuyau il faisait que 29 il faut que je ici, je défonce la porte. Hop là. C'est bizarre qu'on n'ait pas trop croisé d'ennemis encore. Est-ce qu'il n'y en a pas un là Ah bah tiens Un ennemi. Hop Crève. Voilà. Remarquez bon, que c'est vachement plus efficace, Un hein. Pied de biche. Donc voilà, on a récupéré le passeport. Voilà, enfin, la, la petite carte magnétique. On va essayer de retourner à, à la bicoque là. L'endroit où on était, je sais pas c'est Le petit home. En essayant de pas crever en route, parce que là, du coup, bizarrement, il y a des ennemis qui apparaissent. Hop. Crève. On vient de lui exploser la tête, c'était plutôt joli. Boisson énergisante, toujours. Même si je suis à fond dans ma vie. La vie, c'est ce qui apparaît en haut à gauche, euh, on le voit pas tout le temps. Quand on prend des dégâts, elle est, elle est en blanc. Ça fait une petite barre blanche qui se vide. Alors, là, je vais suivre euh pas le chemin. Pourquoi je peux pas... Non mais non. Mauvaise idée. On va suivre le chemin. <rire> je voulais essayer de... Non, de faire un peu original mais non. Alors on va prendre ce, ce chemin-là. Je sais pas du tout comment est configuré ce truc. Qu'est-ce que ça change Par où on peut passer Là, regardez. Pourquoi on est... on repasse pas exactement par le même endroit qu'on est arrivé Je sais pas. On passe pas au même endroit, c'est dingue. Histoire d'avoir plus de chances de croiser des zombies peut-être. C'est peut-être mieux. Allez savoir. Alors. J'ai des bruits de zombies. Ah mais ben, il y en a là. Euh ouais. Alors je me tiens prêt parce que ça va faire mal. Ils sont trois. Oh là. Ils font mal les zombies. Ils font très mal. Ils font très très mal. Ils se relèvent en plus. Il en a là. Non. Il m'a fait tomber. En arrière. Il m'a poussé. Donc là il y en a encore un. il est encore vivant lui voilà il est mort Allez ah, crevé Ah il m'a il m'a chopé Heureusement que, que pour l'instant c'est facile C'est juste le début du jeu donc je vous laisse imaginer la fin euh, ouais est-ce qu'il est mort Oui <rire> On est sûr qu'il est mort comme ça alors on continue, on suit le chemin, on suit le chemin Ah bah bizarrement, regardez, qu'est-ce que je disais On passe à côté, il se relève Ah oh bah tiens, des points... Des points... Comment ça s'appelle Des points crantés Ça, pour, ça pourra toujours m'être utile Voilà Alors lui on sait pas trop d'où il sort en tout cas, il est bien là. Votre arme est cassée, elle n'est pas d'une très grande utilité. Elle est cassée On a cassé un pied de biche en tuant des gens avec bon, Pourtant elle est l'air bien mon pied de biche. Comment on peut casser un pied de biche en tapant des gens ben, Même en tapant n'importe quoi, vous cassez pas un pied de biche. <rire> c'est quand même solide. Ouais, C'est pas très logique euh, sur ce point là, j'avoue que là c'est pas tellement logique. Il est plein de sang, ok, mais de là à dire qu'il est cassé. Voilà, donc on revient au repère et on a la carte et ce sera tout. Hop là, pour la mission, c'est terminé. Ok, content, vous avez réussi, parfait, grâce à vous, plus 400 d'XP, c'est magnifique. Et donc voilà, on n'ira pas plus loin pour, euh, pour Dead Island que vous aurez vu, donc un survival horror. Et on en fera d'autres.